l'an 2000 ou loi de logement 2018, est-ce la fin pour nous investisseurs immobiliers Je te dis tout dans cette vidéo. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant. Donc avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu appuies bien sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Tu recevras une petite notification. Tu cliques, tu regardes, c'est que du bonheur. Donc, dans cette vidéo, on va parler loi Elan. Donc, c'est la loi de logement 2018. Il y a eu, comme dans toute loi en France, euh, pas mal de bruit comme ça. C'était la fin, la fin du monde, euh, la fin pour nous investisseurs immobiliers. Et il se trouve que c'est pas du tout ça et qu'en fait, il y a quelques petites choses là-dedans qui vont. En fait, dans le sens des investisseurs immobiliers. Donc, on va passer en revue euh, les, euh, les points euh, tranquillement. Le point numéro un qui revient, c'est l'encadrement des loyers. Donc, il y avait déjà eu ça. Euh, c'est optionnel. Et après, honnêtement, ça n'a pas encore changé euh, la donne. Il y a ces, euh, On restera quand même sur les loyers, sur l'offre et la demande. Et, euh, et l'encadrement n'y fera rien. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de villes qui l'appliquent. Et euh, en plus, pour les, dans les villes appliquées, je suis pas sûr qu'on soit forcément toujours obligé ben, de, de, de, de s'y tenir. Donc, voilà, encadrement des loyers, on avait ça euh, il y a quelques années, ça revient. Taboura, qu'il n'y a pas y a un, un gros changement là-dessus, ce pas une super nouveauté. Bail mobilité, waouh Donc, tu peux avoir un bail de 1 à 10 mois, euh, bon, ok, super. Quand on avait un bail étudiant, c'était 9 mois, donc c'est pas trop différent. Tu peux, le locataire peut donner son préavis quand il veut, il a juste une... Euh, un mois de, de préavis, bon quand tu entendu, c'est ce qui se passe déjà, donc il y a pas mal de villes qui sont déjà en euh, entendues. Bon, le changement est pas forcément énorme. Donc pour moi, bail de mobilité, pareil, on n'est pas sur une grosse euh, nouveauté, on est sur un truc à la limite qui peut être cool pour, euh, pour, les, pour les propriétaires, c'est aussi euh, souple pour les locataires, donc on est plutôt sur du gagnant-gagnant. Petit bémol sur le dépôt de garantie euh, que tu dois pas donner, ça j'ai pas bien compris parce que... Euh, euh, moi, en tant que propriétaire, en un mois ou en six mois, il peut me déglinguer pareil mon appartement. Donc, euh, bon, encore une fois, sur ce truc-là, par contre, on n'est pas forcément euh, encore du côté du propriétaire, du méchant propriétaire. Permis de construire. Donc, si jamais tu, euh, tu vas acheter un, un bien immobilier avec, qui va demander un permis de construire, ça va être un peu plus cool par rapport aux procédures qu'on peut mettre en place. Parce que du coup, tu sais, quand tu as ton permis de construire derrière, tu as un droit d'affichage. Et par rapport à ça, tout le monde peut, en passant dans la rue, te faire chier, quoi, en gros t'embêter, pardon maman, et du coup, là, ça va un peu réduire ce, cette partie-là. On va pouvoir moins t'embêter et en plus, assez dans pas longtemps, ça sera cool. On pourra faire ça de manière numérique. Il n'y aura plus à faire toutes les photocopies en 25 000 exemplaires. Donc ça, eh ben, c'est plutôt cool pour l'investisseur, pour, pour le propriétaire. Donc pour moi, encore une fois, loi Elan, pas une grande nouveauté, mais plutôt cool pour le propriétaire transformation de bureaux, donc pour voilà, des bureaux qui seraient vides, il y aura une souplesse pour en faire des logements cool, on va pouvoir acheter encore plus, plus d'opportunités plus d'argent derrière des locataires contents parce qu'on va leur donner de la qualité, encore un point, merci monsieur euh, Elan, encore un point pour euh, nous euh, propriétaires donc euh, Elan pour l'instant toujours magnifique, bon là il y a un point je dois te le dire, quand j'ai vu le titre je me suis dit, waouh la France change, la France évolue, vive la France, l'expulsion des squatteurs. J'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est magnifique, on est, euh, pardon, expulsion des squatteurs euh, pendant la trêve hivernale. En gros, on n'est plus besoin de respecter euh, la trêve hivernale pour es, euh, expulser un squatteur. Je suis dit cool, moi, j'estime qu'en tant que propriétaire, un locataire qui ne me paye plus, c'est un squatteur. Parce que je lui mets une clause résoluteur dans son bail, il ne paye plus. Euh, mise en demeure, huissier pour constater, « Bill, tu fais sauter le bail. » Pour moi, la, le bail est euh, cassé. C'est un squatteur. Mais non Le locataire qui serait en impayé ne rentre pas dans cette condition d'expulsion euh, pendant la trêve hivernale. Donc en gros, si tu as un locataire impayé, le locataire qui ne paye pas, il est encore protégé pendant la trêve hivernale. Donc là, on parle du vrai squatteur qui est rentré chez toi vraiment illégalement quand jamais signé de bail. Donc c'est déjà... Euh, quelque chose, euh, une belle avancée. Un point en plus pour les investisseurs, donc pour nous. Par contre, euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas allés euh, jusqu'au euh, loyer impayé puisque au bout d'un moment, quand tu ne payes pas ton loyer et que tu, euh, que ça paye, suivant plusieurs étapes, ça euh, coupe le, euh, le bail, pour moi, tu deviens un squatteur. Bon, Mi mitigé, mais il y a une petite avancée vers euh, les propriétaires. La caution. Énorme. Je ne sais pas à combien ils se sont réunis pour dire ça. Tu sais, euh, je si, ne enfin, sais pas si tu sais si tu ne sais pas, en tant que caution solidaire, il y a une tartine. Il y a plusieurs lignes qui doivent écrire à la main le, le, la caution. Et il signaient derrière. Eh bien, on va supprimer ça et la signature va euh, faire foi au niveau juridique. Il y aura, avec la signature du caution, ça suffira euh, pour euh, attester qu'il est bien caution. Il n'y aura plus besoin de mettre. Euh, les quelques textes euh, euh, à, la, à la mano. Je sais pas combien ils se sont, euh, combien il, y eu, il y a eu du bac plus le 70 sur, euh, sur cette évolution, mais franchement, c'est juste magnifique. Et là, attention, tiens-toi bien, tiens-toi bien. Si toi, tu fais de la location courte durée, attention, tu es mort. Car la mairie, et c'est la fin de la location courte durée avec ça, la fin de la location courte durée. La mairie, va pouvoir te demander le nombre de nuitées que tu as fait par apportement. Tu imagines un petit peu, dans leur tête là, ce qu'ils se disent. Ils se disent que tu es tellement malhonnête que tu déclares rien de tes locations courte durée et du coup, que tu n'es pas capable de leur donner le nombre de nuitées par apportement. Et là, la sanction, je ne t'en parle pas, c'est une énorme sanction. Ça, ça te montre un petit peu quand même, des fois, la manière dont les investisseurs sont pris euh, pour parler grands, euh, les grands décisionnaires de ce monde. Donc voilà, je t'ai fait un petit tour rapide de, de la loi Elan. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ça ne va pas changer la face du monde. Si tu as décidé d'investir, vas-y. Le truc le plus important pour toi, c'est d'investir sur toi d'abord, de te former et de passer à l'action. Si tu as déjà commencé à investir, continue d'investir dans l'immobilier et ensuite de diversifier par d'autres investissements. Mais je t'assure, la loi Elan ne va pas euh, être la faillite pour les investisseurs immobiliers. Et je ne suis pas persuadé que les lois qui vont se succéder euh, pendant encore quelques années seront la faillite euh, des investisseurs immobiliers. Ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais on trouvera toujours des moyens de trouver des optimisations à mettre en place. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Si tu l'as pas aimé, Mets-moi un dislike, bon, c'est la vie. Mais surtout, mets-moi un commentaire pour me dire si toi, ça te fait peur quand on te parle de nouvelles lois comme ça, si tu avais eu peur de la loi Elan, de ce que ça allait euh, être comme séisme dans l'immobilier. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si, euh, si tu euh, si écoutes tout ça et, euh, et que ça peut influencer sur ta prise de décision, sur le fait de te lancer dans l'investissement immobilier ou de continuer d'investir euh, voilà, dans l'immobilier. Si tu ne l'as pas encore fait, ben récupère ma formation gratuite sur l'investissement locatif. Je t'explique comment faire ton premier investissement locatif. Donc, tu peux récupérer la formation. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom, ton email et je te l'envoie dans la foulée. Donc, si tu t'es bien abonné à ma chaîne YouTube et que tu as bien appuyé sur la petite cloche, dans ces cas-là, tu vas recevoir des notifications pour une prochaine vidéo. Et dans ces cas-là, je te dis ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis juste, porte-toi bien, kiffe la vie. Ciao, ciao